Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque. Aujourd'hui, focus sur cinq femmes qui ont écrit de la science-fiction. Première femme, Robin Hobb, dont nous avons deux cycles de Fantasy fantaisie à la médiathèque, Le fou et l'assassin et l'assassin royal, qui, où nous suivons un prince bâtard qui va devoir survivre dans un monde rempli d'intrigues et de dangers. Deuxième auteur, Sophie Divry. Auteur française, qui n'a pas pour habitude d'écrire de la science-fiction, mais qui, ici, euh, écrit un livre post-apocalyptique avec un retour à la nature qui induit de nombreux questionnements. Auteur québécoise, Anne Robillard, qui écrit beaucoup de fantasy. nous avons deux cycles à la médiathèque. Les chevaliers d'émeraude, dont les tomes suivants se sont demander à vos personnels. Donc, euh, attention, si vous vous lancez dans cette série euh, de chevaliers guerriers, vous partez pour longtemps. Et la dernière série, qui est écrite par quatre auteurs, dont deux femmes, euh, U4, qui parle d'un virus qui a contaminé, contaminé l'ensemble de la France et où les adolescents vont devoir survivre. Et donc le cinquième livre est très beau car il y a des bandes dessinées à l'intérieur qui racontent d'autres histoires en complément de l'original. Ouais. Donc je vous encourage à découvrir ces auteurs euh, femmes car en science-fiction il y a beaucoup d'hommes donc euh, N'hésitez pas, elles sont à la médiathèque. A bientôt